pas mal de personnes qui passent toute leur vie en se lamentant en racontant leur déception par ci par là pensant n'est ce pas pouvoir être récompensé ou réconforté par des personnes auprès de qui ils vont elles vont se plaindre mes amis ce soir cet après-midi tout dépend de laquelle vous allez nous suivre votre humble serviteur que je suis je viens justement vous dire que ça ne vaut pas la peine de continuer à se lamenter tout en pensant aux déceptions, aux chocs, aux blessures intérieures, tout en pensant et en se référant aux personnes qui nous ont causé du tort hier et qui nous ont rendu la tâche difficile dans un domaine ou dans un autre. Dans la Bible, nous voyons un bien-aimé en la personne de Joseph, lui qui fut un songe. Lequel songe lui relatait sa destinée, une destinée meilleure. Et dans le songe, il y avait une partie qui faisait mention également de la destinée de sa famille. Le premier songe, tout comme le deuxième, l'éternel est train de lui dire qu'il serait la colonne familiale et que ses frères allaient dépendre de lui. Il se réveillait le matin, pensant, n'est-ce pas, partager cette vision merveilleuse avec les aînés, ses frères, dans le sang, dans la chair, voudrais-je dire. Mais malheureusement, ceux-ci vont prendre ça des mauvais oeils et ils vont les haïr. Aussitôt, ils se décident d'en découdre avec lui. Bien aimé dans le Seigneur, ils ont monté des complots. Ils ont planifié des projets machiavéliques qui ont failli réussir, mais grâce à Dieu, ils n'ont pas pu les tuer, n'ont pas pu l'éliminer, mais du moins, ils ont pu l'écarter, n'est-ce pas, de l'environnement familial et c'est ainsi que ce jeune homme va se retrouver entre les mains des étrangers des marchands qui l'ont acheté comme esclave ils vont l'amener en Égypte où il va mener une vie de solitude il se retrouve comme un esclave lui, en il se retrouve sur une terre égyptienne comme esclave mais nulle part dans la vie de cet homme nous le voyons se lamenter quand il arrive dans la maison de Potiphar. On ne voit pas se lamenter auprès de la femme de Potiphar. Il ne parle pas même de ses frères. Non, qu'il avait oublié. Mais là, essayant un tout petit peu de mettre cela dans les tiroirs. Les chocs qu'il avait connus, la déception, la trahison de ses frères, il n'a pas oublié. Mais il a mis ça en exergue. Afin de continuer sa vie. Et nous voyons que Joseph arrivé dans la maison de Potiphar. Il base sa vie sur les talents innés que l'éternel Dieu avait déposé en lui il libère le talent et il trouve ainsi la faveur auprès de qui auprès de, de, de son boss, Potiphar après également une autre euh, déception, un choc un coup bas qu'il a reçu de la part de la femme de Potiphar ce jeune homme se retrouve en prison même dans la prison on ne le voit pas parler de ses erreurs, de ses chocs des moments, des blessures, des difficultés, des coups bas qu'il a reçus de la part de, des membres de sa famille, ni non plus ceux qu'il venait de recevoir aussitôt, n'est-ce pas, comme choc ou comme fausse accusation de la part de la femme de Potiphar. Mais nous voyons Joseph privilégier beaucoup plus les talents qui étaient en lui. Et il les met en valeur, même en prison. Il sait mettre en valeur ses richesses. Ma soeur, mon frère, ne perds plus ton temps à raconter tes déceptions auprès de quiconque. Ne te focalise pas sur des blessures. Il y a des, années, des gens comme ça qui passent année après année en se lamentant, parlant de leurs blessures, parlant de leurs moments difficiles, de la manière dont on les a, on les a traités par le, le, leurs fiancés, de la manière dont ils ont été déçus par le premier fiancé, les deuxièmes, les troisièmes. C'est tout le monde qui connaît ta vie. Ça ne sert à rien, ma soeur. Il y a des hommes d'affaires qui se plaignent. comment ils, euh, ils ont été victimes des détournements, victimes d'escroqueries, de victimes de, de, de, de tous les coups du monde. Béremé Seigneur, c'est bien de partager sa vie des fois avec les gens, mais ça ne sert à rien. Pourquoi ne pas faire comme Joseph quand il arrive dans, euh, en pleine prison? Il libère le talent, c'est-à-dire la capacité d'interpréter les songes. Il met ce talent, ses potentiels en valeur et voilà que c'est par ce talent d'interpréter les songes Qu'une porte va s'ouvrir La porte de ta destinée ne va pas s'ouvrir Parce que tu te lamentes S'il y a une chose que Dieu déteste C'est de se lamenter du jour au lendemain Jésus-Christ pose la question aux Qui d'entre vous à cause de ses pleurs à cause de ses lamentations pourra, A pu ne que augmenter le nombre de ses cheveux sur sa tête Personne Dieu n'aime pas les personnes qui se lamentent des personnes qui pleurent des Non, concentre-toi sur les talents, la richesse que Dieu a mise en toi. Mets-la en valeur, mets-la sur le marché public que les hommes découvrent la grâce de Dieu en toi. Et ça sera une clé pouvant ouvrir tes plus grandes portes afin de te faire rentrer dans ta destinée. Joseph n'était pas rendu ni. Joseph a pardonné ses frères, mais n'a pas oublié les mauvais souvenirs. C'est bien de ses souvenirs de foi des coups bas, pour n'est-ce pas savoir affronter l'avenir, c'est très important, mais garder rancune, se lamenter, passer son temps, pleurer, partir par là, raconter, n'est-ce pas, comment est-ce que j'étais déçu, comment est-ce que j'ai connu de ce coup un tel m'a fait du mal, un tel bil, mes seigneurs, c'est une perte de temps, je viens justement t'aider à réfléchir, comme Joseph à Réfléchir comme l'homme de la continuité, c'est possible que tu baptises ta vie sans pour autant avoir des rancunes, sans pour autant se souvenir toujours, toujours et toujours des combats, des attaques des autres, des, des, des, des déceptions reçues de la part des autres. Tu peux réussir ta vie en se focalisant sur les talents que Dieu a mis en toi et en le mettant sur le marché public afin que les hommes découvrent la grâce de Dieu en toi et qu'il glorifie le Seigneur. Oui, tu seras célébré. C'est possible que tu sois célébré comme Joseph. C'est possible que tu sois honoré comme Joseph. Voilà qu'avec le talent, Joseph se retrouve dans le palais royal comme et on le nomme comme premier ministre en Égypte, une terre étrangère. Je viens juste pour te dire que c'est possible que tu ailles loin avec l'éternel. Si tu peux te concentrer sur la grâce de Dieu, de se concentrer plutôt sur le talent que Dieu a mis en toi et comptant aussi sur la grâce de Dieu sur toi, tu peux réussir. Et quand tu seras élevé, tu pourras également prendre soin de ceux qui te sont chers, de tes frères, de tes soeurs, même ceux qui t'ont fait du mal. Tu peux également être, leur être utile. C'est de cette manière que tu pourras corriger les erreurs des autres, en leur rendant le bien pour le mal et en leur prouvant qu'avec vous ou sans vous, l'État Dieu, les dieux de grâce, les dieux qui veulent derrière sa parole pour l'accomplir, il peut me rendre au large. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. C'était donc un instant, cinq minutes, six minutes, 10 minutes de réflexion avec votre âme serviteur, l'homme de la continuité, le pasteur Kalala. Que mon Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye.